Hello, hello, j'ai le plaisir de t'annoncer la rencontre sur le preneur numéro 2. Ça aura lieu le samedi 8 juin en région parisienne et ensemble, on va passer une après-midi à nous former mais aussi à nous encourager. À avoir la tête bien pleine mais aussi le cœur bien bouillonnant pour se lancer parce que. On ne peut pas être toute l'année seul dans son coin. On a besoin d'être entouré, d'être encouragé. Et donc, je vais être là pendant une après-midi pour vous aider. Et puis, il y aura aussi toute une communauté dans un cadre très intimiste. Okay je limite les places à 30 places. Du coup, ce sera très intimiste. Mais en même temps, si vous voulez vraiment venir, ne tardez pas. Alors, je vous présente rapidement le programme. Il y aura une conférence sur le thème du livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Un livre à lire absolument. Et je vais vous tirer quelques pépites de ce livre et vous les présenter. Il y aura aussi des tables rondes avec des invités experts qui seront là. Euh, c'est des amis à moi, des partenaires qui vont être là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous faire réfléchir. Il y aura une pause café, networking, ça c'est obligé. Euh, il y aura aussi des sessions collectives où on va pouvoir travailler en petits groupes ensemble euh, sur vos projets. D'accord euh, Vous aider à répondre à des questions, ça c'est très important. Et puis il y aura aussi l'avant-première de mon prochain livre que j'ai appelé pour le moment Génération Solopreneur. Donc c'est un livre qui va paraître en euh, fin 2019 et donc j'aurai déjà écrit euh, euh, le gros du manuscrit. Donc je vais vous apporter une avant-première de ce livre qui sera euh, rempli de pépites et de bons conseils. Né de mes 9 ans d'expérience pour vous aider à développer votre business en ligne. Alors ça, c'est l'option normale. Venez si vous êtes vraiment motivé. Il n'y a que 30 places, donc traînez surtout pas. Euh, Inscrivez-vous. Euh, pour les plus motivés, ceux qui veulent aller vraiment plus loin, il y a un pass atelier que je vous propose. Alors ce pass atelier, ça va être euh, un, une session où on sera 8 personnes, et on va travailler sur notre plan marketing. Ça veut dire quoi Ça veut dire que voilà, vous avez lancé votre business, vous êtes au début parce que juste pour être clair, hein, la rencontre sur c'est ouvert à vraiment tout le monde. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas encore lancé votre business ou vous êtes déjà lancé, vous avez tous besoin de vous former et d'être encouragé, n'est-ce pas Mais par contre, pour le euh, pass, euh, plan marketing, l'idée, c'est que vous avez déjà lancé quelque chose, vous voulez vendre un produit il faut que vous définissiez peut-être mieux, que vous ayez un plan pour la suite. Qu'est-ce que vous faites les six prochains mois Est-ce que vous savez ce que vous allez faire les six prochains mois pour trouver vos clients Si c'est flou, si ce n'est pas organisé, je vais être là pour vous aider. Donc, dans un groupe de 8 personnes le matin, okay, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'est totalement facultatif, okay? c'est dans le pass atelier et ça inclut aussi un déjeuner entre nous. Okay. Donc, si vous voulez juste venir euh, l'après-midi, c'est parfait. Si vous voulez venir aussi au matin, le pass atelier vous permet de venir à l'atelier du matin sur votre plan marketing euh, sur 6 mois. Le déjeuner VIP entre nous et puis l'après-midi, on se retrouve pour la rencontre sur le preneur normal. Euh, le soir, facultatif non inclus dans le tarif, on va aller dîner ensemble, il faut forcément fêter ça, fêter cette journée euh, se motiver et passer un temps convivial ensemble donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets mon email euh, j'ai hâte de passer ce temps avec vous et de vous encourager la rencontre sur le preneur numéro 1 euh, était vraiment top la 2, j'ai envie de dire, elle sera meilleure, mais elle sera meilleure tout simplement parce que vous allez apporter votre énergie, votre enthousiasme où on sera là pour vous booster. En tout cas, hâte de vous retrouver si vous êtes disponible le samedi 8 juin à Paris. Ciao, ciao et à bientôt.